Sommet BFM Patrimoine, quatrième édition sur BFM Business. Albert Dantoir est avec nous, bonjour. Bonjour Cédric. Directeur de la clientèle privée de, de Nalo, Assurance Vie, PEA, compte titre ce matin. On compare ensemble les enveloppes. Euh, quelles questions se poser pour euh, commencer Alors euh, déjà, il faut éviter de se poser des questions trop euh, complexes et partir de la base. Euh, qui je suis, c'est-à-dire quel est mon environnement patrimonial pour quelle raison je souhaite investir Ça peut être n'importe quoi, voyage, retraite, études d'enfants, etc. Et sur quel horizon Donc, déjà, ça évite d'aller. Euh, euh, se confondre dans un labyrinthe euh, de produits financiers. Donc on fait cette petite sur... introspection. Voilà, ta petite introspection. Et surtout, on ne réfléchit pas finance. Hein. Ça peut paraître un peu bizarre ou illogique, mais il ne faut pas réfléchir à finance. Ensuite, euh, on peut euh, euh, ensuite, grâce à ça, on pourra choisir l'une ou l'autre enveloppe que vous venez de citer. Euh, prenons peut-être euh, trois cas un peu classiques. J'ai 60 ans je veux investir pour euh, compléter ma retraite et ma transmission. J'ai 25 ans, je veux changer de voiture dans 4 ans, je veux acheter ma résidence principale dans 8 ans, ce qui est assez classique à ces âges-là. Ou alors, euh, je suis un heureux entrepreneur qui a vendu sa, sa boîte via sa holding. Et donc, où est-ce qu'il faut que j'aille pour investir dans les marchés financiers cotés qui sont, euh, parmi d'autres types d'investissements, une solution pour réinvestir ce que j'ai gagné euh, par conséquent, euh, que, que dois-je faire Quelles sont parmi ces trois enveloppes Qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui est le mieux pour moi surtout hein Ne pas se dire mm -hmm. mon voisin a fait ça, donc il faut que je, je fasse pareil. On est tous uniques. Ça veut dire qu'on parle d'enveloppes d'investissement et on ne doit se poser que des questions Patrimonial. patrimonial. Parce qu'une gestion de patrimoine, il hein, y a le mot patrimoine, donc il faut surtout se poser des questions patrimoniales. Euh, vous savez, c'est vrai qu'il y a une petite expression qui dit « dans la vie, on est sûr de deux choses, les taxes et la mort <rire> ». On est bien d'accord. Donc euh, on peut euh, diviser la vie fiscale, on va dire, en deux parties, la vie et la succession. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour durant ma vie et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour à ma succession donc durant la vie, par exemple, euh, pour des personnes physiques, les deux enveloppes les plus intéressantes sont le PEA et l'assurance-vie. D'accord Le PEA, il y a jusqu'à 5 ans, il vaut mieux pas retirer ses sous, sinon ça clôture le, le, le plan. En revanche, au-delà de 5 ans, vous pouvez retirer vos sous et vous n'êtes fiscalisé de prélèvements sociaux. Ce qui est vraiment la fiscalité la plus basse qu'on puisse, qu puisse trouver. Euh, et il y a un plafond en revanche d'investissement. Vous savez, PEA plus PEA PME, 226 000 euros maximum, ce qui est déjà bien. Mais voilà, il y a un plafond, c'est pas illimité. L'autre enveloppe dont je parlais, l'assurance vie, vous avez aussi cette histoire de durée de détention, là c'est à partir de 8 ans de détention de votre enveloppe, vous avez une défiscalisation, mmh. en revanche vous pouvez ouvrir demain, retirer la moitié de l'argent que vous aviez mis à, à après-demain, l'enveloppe reste ouverte, ok Ensuite, le compte titre, ça c'est à prohiber pour les personnes physiques, là je parle générique, il peut y avoir des cas oui, parti sûr. particuliers, mais plutôt à réserver pour les personnes morales. Pourquoi Principalement parce que durant la vie de votre investissement, si vous faites des, des arbitrages, vous, vous vendez et vous rachetez derrière avec la même somme, c'est pas pour aller acheter une voiture ou une maison, c'est vraiment pour réinvestir dans, dans les marchés, taxation sur la plus-value réalisée. Dans l'assurance-vie ou dans le PEA, tant que vous tournez à l'intérieur, ce sont des, des enveloppes de capitalisation, ah, il n'y a pas de fiscalité. Mm, mm, mm. Donc là, on a dit un peu, hein, la taxe, euh, durant la, la, la, la, la vie, les plans plutôt intéressants. À la succession, euh, l'assurance-vie est bien me meilleure. En fait, il y a deux grandes familles. Il y a les comptes qui sont soumis au droit des successions, PEA, compte-titres, ce sont des produits bancaires, ça rentre dans le régime classique, hein, le notaire fait la liste de tout ce que vous avez, immobilier, produits bancaires, etc. science vie c'est hors régime successoral. Sur deux choses, il y a des abattements que vous ajoutez au régime successoral classique, qu'on rencontre avec le PEA et le, mm -hmm. le compte-titres, et ça fait deux fois ni plus hein, quand même, et... Euh, sur l'aspect le, sur le, sur, sur successoral les abattements et oui euh, pardon je, ça me revenait euh, vous pouvez désigner par exemple imaginez que vous n'avez pas d'héritier réservataire pas d'enfants par exemple, bon bah, il faut savoir que vous êtes taxé, l'héritier hey, est taxé à 60%. 60%. Oui, c'est quand même énorme. <Hijippy> et eh bien grâce à la science-vie, votre bénéficiaire non-héritier réservataire ré ré ré ré ré Rés vous remerciera de payer trois fois moins, eh oui, voire jusqu'à 152 500, euh, zéro. Donc il faut bien choisir, vous voyez, euh, par rapport vraiment aux besoins et pas par rapport euh, à un produit financier. D'accord, mais ça ce sont les enveloppes. Ce sont les enveloppes. Donc ensuite il faut les remplir. Il faut les remplir, exactement. Et là, euh, le PEA, bon, bah, c'est actions de sociétés ayant leur siège social en Europe, alors on sait qu'aujourd'hui depuis quelques années on peut aller chercher ouais. de l'action Ouest, de l'obligue sur, sur des produits spécifiques mais la règle de base c'est que comme, que comme ça donc il y a cette contrainte et comme c'est actions et que Europe on est bien d'accord que vous avez donc un, le risque le plus concentré possible parce que action et que Europe donc il n'y a pas de diversification ni sur la classe d'actifs ni sur la zone géographique. Euh, le compte titre, là, alors vous pouvez tout faire. Il n'y a, a pas de problématique d'éligibilité. Hein, private equity, structuré, action en direct, fonds, obligations en direct, etc. Et assurance vie. Vous avez le fonds euro en plus, qui évidemment depuis. Quelques années euh, à son rendement qui baisse, mais dans une allocation globale, ça vous permet un peu d'équilibrer oui, et sûr. de maîtriser mais la volatilité. Là, pour le coup, on dépend 100% de, de son de son opérateur, c'est-à-dire que euh, le nombre d'unités de compte de fonds Exactement. de ceci dans lassurance vie, il y, y, de y, y a une histoire d'éligibilité. Ah L'assureur doit. Sauf euh, pour que... les quelques contrats. Mais qui franchement, sont dans ouverte. Euh, franchement, euh, aujourd'hui. Les assureurs sont quand même très ouverts à beaucoup, beaucoup de produits. On voit même maintenant des FCPR, là, savez, des, des, des fonds de private equity, etc. Donc ça commence quand même à bien, euh, bien s'ouvrir. Quelques règles simples à suivre pour finir Deux règles simples. Je schématise exprès, hein, évidemment, il y a toujours des, des cas exceptionnels. Avant 60 ans, PEA plus assurance vie. Après 60 ans, assurance vie pour les questions successorales que je vous expliquais parce que c'est les versements avant 70 ans mmh. qui sont importants. Merci beaucoup Albert, Merci, Albert d'Antoire et Nalo qui nous accompagnaient ce matin pour évoquer ces différentes enveloppes, hein, Assurance-vie, PEA, compte-titres. Euh, merci et à très bientôt.